T'aimerais bien arriver à investir dans l'immobilier, t'aimerais bien arriver à gagner des sous avec ça, mais le problème c'est que 1. t'as pas une thune, 2. la banque elle te suivra pas parce que t'as un dossier qui est tout pourri, 3. t'y connais que dalle. Comment on fait bah, Regarde cette vidéo, ça va certainement t'aider. jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme le frugalisme ça consiste à économiser et investir pour arriver à générer des revenus complémentaires quand ces revenus complémentaires arrivent à égaler ton besoin d'argent à ce moment là tu peux arriver à prendre une retraite anticipée le frugalisme ça consiste également à réduire notre dépendance à la société de consommation pour avoir un impact sur l'environnement qui soit bien moindre c'est une optique éco-responsable On fait du bien à la planète on fait du bien à notre porte-monnaie et on se libère de la société de consommation Bienvenue dans le club. Pays, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle plus communément de la pierre papier. Alors il y a plein de formes hein, pour arriver à faire de la pierre papier. La SCPI, c'est l'une d'entre elles. Pierre papier, pourquoi Parce que quand on parle d'immobilier, on dit que c'est de la pierre et papier parce que ce sont des contrats. C'est des sociétés qui vont investir dans tout un parc immobilier. Ça peut être de bureaux, des commerces, des cliniques, des EHPAD, des centres commerciaux. L'avantage énorme de la SCPI, c'est d'arriver extrêmement facilement à diversifier. Et si tu as l'habitude de regarder cette chaîne, tu le sais. Déjà, diversifier, c'est une des bases essentielles du frugalisme. Diversifier nos sources de revenus, diversifier nos types d'investissement, diversifier nos actifs pour être le plus résilient en quelque sorte. Si tu n'es dépendant que d'une seule source de revenus, en l'occurrence probablement ton travail, à ce moment-là, dans les années qui viennent, tu vas te retrouver dans une situation de très, très, très grande fragilité. Vous semblez oublier, en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance, le chômage. Hum le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé non, Fini la petite auto. Fini les vacances au crotois. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord Alors, la SCPI, ça peut servir à te constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro, bénéficier de revenus complémentaires, de revenus alternatifs, réduire ta fiscalité. Mais là, il s'agit de SCPI qui sont destinés spécialement à ce type d'objectif. En France, il y a à peu près 200 SCPI. C'est en fonction des types de SCPI et des projets de la SCPI que tu vas pouvoir arriver à déterminer, en fin de compte, qu ce qui va être bien pour toi ou pas. Quand tu vas ton choix de scpi il va falloir que tu regardes en fonction de ce que tu souhaites faire si tu veux faire de la scpi française si tu veux faire l'international après tu vas regarder le rendement faut voir aussi que ben les rendements c'est pas forcément les mêmes rendements que dans l'immobilier moi j'ai montré des vidéos où j'arrive à faire des rendements aux alentours de 13% net hein, 18% brut avec de la scpi bah, tu vas peut-être démarrer avec des petites sommes d'argent également faut savoir qu'avec les mêmes sommes hein, que celles que j'ai investi bah, tu peux arriver à faire des trucs comme du 4 5 6% ça arrive c'est bien mais on on peut faire le double. Voilà, c'est juste ça qu'il faut considérer. Voilà, moi personnellement de la SCPI, j'en ai et j'en ai euh, non pas via euh, des crédits immobiliers que j'ai fait, etc., mais par mon argent propre. J'en ai mis un petit peu et j'en rajoute régulièrement pour arriver à diversifier et à faire en sorte d'étaler mes risques. Moi, mon rôle, c'est pas de te dire d'aller vers tel ou telle SCPI. Hein. Euh, je suis pas conseiller financier. Il y a des SCPI qui vont principalement investir en Île-de-France ou en France ou en Europe. Ou hors europe et c'est là que c'est quand même hyper pratique parce que ça va te permettre d'étaler de diviser en fin de compte les risques systémiques L'idée vraiment de la SCPI, c'est de permettre aux adhérents d'arriver à faire fructifier leur argent sans réelle contrainte. Et là, c'est pas mal parce que on arrive à se placer dans une optique Pareto. Tu sais, Pareto, c'est l'histoire des 80-20, 20%, 20 des actions pour 80% des résultats. En arrivant à bien choisir une SCPI et à investir régulièrement au bon moment, eh ben, tu vas pouvoir arriver à maximiser les résultats sans avoir trop à te prendre la tête. Il y a un autre truc qui est hyper important avec les SCPI, c'est que pour certaines d'entre elles, que je connais, et bien eh ben, tu vas pouvoir arriver à réinvestir automatiquement les intérêts et ces intérêts vont générer à leur tour des intérêts c'est ce qu'on appelle le principe des intérêts composés j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça et il y a également sur mon site internet euh, www.lefrugalisme.com une calculatrice d'intérêts composés qui te permet d'arriver à faire tes simulations et ça c'est vraiment un outil crois moi qui est énorme ce qui y a de bien avec la SCPI c'est que finalement ils se charge de tout Ils se charge de gérer les locataires Ils se chargent des travaux de maintenance il y a juste à investir au début et puis bah, parfois éventuellement à faire des arbitrages. Mais il faut quand même comprendre une chose qui est importante, c'est que la SCPI, c'est un investissement qui s'envisage sur le long terme. La durée recommandée de détention d'une SCPI, elle est au minimum de 8 ans. Donc si tu as l'intention de faire ça pour faire un coût, comme on dit, et puis faire un fois x2, x3 fois en 3 ans, tu c'est pas comme ça que ça marche. Comme dans l'immobilier traditionnel, avec la SCPI, il y a deux manières d'arriver à gagner de l'argent. Il y a un rendement, donc le locataire va payer un loyer, et sur ce loyer, bah, il va y avoir tout un tas de charges qui vont être déduites, il va y avoir également l'argent destiné à la société de gestion, etc. Et puis, en fin de compte, il va y avoir les détenteurs, en l'occurrence toi, qui va recevoir une petite portion de cet argent. La SCPI peut également revendre des biens immobiliers. À ce moment-là, si elle a fait une plus-value sur la revente, tu vas pouvoir en bénéficier. Pour investir en SCPI, tu peux investir à comptant, c'est-à-dire tu mets tes thunes et puis voilà, prenez mon argent. Tu peux investir avec un crédit immobilier, donc là, tu peux aller voir ta banque, dire « bah voilà j'ai envie de faire un crédit IMO pour m'acheter des parts de SCPI ». Attention, hein, le but, c'est pas de s'acheter une dette, hein, c'est de s'enrichir in fine. Hein. Tu peux investir dans une SCPI via les contrats d'assurance-vie. Hein. Tu peux investir en démembrement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bénéficier ou bien de la nue propriété ou bien simplement de l'usufruit en fonction de ton projet. Donc là, évidemment, ça dépend des SCPI. À toi d'aller voir, à toi d'aller creuser, à toi d'aller te renseigner. Une fois par an ils vont te donner un document pour préparer euh, ta déclaration un truc à savoir aussi c'est que quand tu es détenteur d'une SCPI ben tu ne vas pas payer de taxes foncières alors faut pas croire que tout est tout rose et que tout est magnifique si tu as l'habitude de regarder régulièrement mes vidéos tu le sais je ne tords pas la réalité et je ne veux pas la falsifier maintenant je vais te présenter 5 défauts des SCPI et pour ça je me suis référé à un article excellent que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle net investissement alors le premier défaut des SCPI et non des moindres il s'agit de des secteurs d'activité et c'est quelque chose qui est hyper important c'est d'arriver à vraiment comprendre la stratégie d'investissement de la SCPI sur laquelle tu envisages d'investir c'est à dire que si cette SCPI pardon, fait un mauvais choix d'investissement fait un mauvais choix de stratégie et eh ben c'est qui qui va en payer les frais, les frais à la fin et eh ben c'est toi il faut se méfier des SCPI fiscales qui envisagent d'investir dans du Pinel le Pinel je te l'ai dit c'est dangereux parce que le truc c'est que généralement les promoteurs vont vendre beaucoup plus cher euh, le bien que le prix normal du marché Attention, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur les SCPI de rendement. Elles ne sont pas nécessairement meilleures que ça. Il peut y avoir des risques, des frais cachés, des soucis de gestion liés à ça. Un des problèmes qui peut être lié à ça, il va s'agir de la liquidité. Bah, je t'ai expliqué que c'était bien de rentrer dans la SCPI, mais il faut aussi voir comment tu vas pouvoir en sortir, comment tu vas pouvoir revendre tes parts de SCPI et surtout, et surtout, sous quelles conditions. Un truc hyper important qu'il faut arriver à envisager, quand tu achètes des parts de SCPI, tu vas les acheter à un certain prix, mais quand tu désire les revendre, là SCPI va te dire, bah, vous pouvez revendre votre part à tel prix. Et le prix de revente n'est pas le même, évidemment, tu te doutes bien que le prix d'achat. Le prix à, auquel tu arriveras à revendre la part, et eh ben finalement, il n'y a que ça qui est important. Parce que c'est ce qui va déterminer la somme d'argent que tu auras dans la poche à la fin. Un truc hyper important qu'il faut arriver à envisager, il s'agit bien évidemment de la fiscalité. C'est sûr que si tu gagnes de l'argent, bah, tu vas payer des impôts, hein, tu ne vas pas y couper. Et là, il faut vraiment arriver à bien anticiper et faire des bons calculs pour pas te planter. Il y a un risque supplémentaire et non des moindres, c'est le risque locatif. Et là, on a vu l'émergence d'un phénomène nouveau, il s'agit du télétravail. Si tout le monde se met à télétravailler depuis chez soi, bah, il va plus y avoir personne dans les bureaux. Du coup, les entreprises, elles vont plus avoir besoin de louer. Et du coup, bah, les SCPI, elles vont se retrouver avec des immeubles sans locataires qui vont être vides. Il y a un autre problème qui s'est déjà produit et qui arrive parfois, notamment sur les petites SCPI, c'est les problèmes de trésorerie. Tu sais, tu vas avoir un des adhérents à la SCPI qui va se pointer à l'Assemblée générale et puis qui va mettre un petit peu plus le nez dans les comptes et puis qui va se rendre compte qu'en fait il n'y a pas de thunes ça fait partie des risques hein. nous avons donc vu comme avantage pas besoin de disposer de grosses sommes c'est idéal pour que tu puisses arriver à te constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro il te suffit régulièrement d'acheter des parts de scpi pourquoi pas grâce à un virement automatique ça permet d'investir sans les banques à ton rythme tout en arrivant à diversifier automatiquement tes revenus et puis bah, c'est aussi une manière assez originale d'arriver à acquérir de l'immobilier de bureau ça peut être aussi très intéressant, comme je te l'ai déjà dit, pour diversifier sur le plan géographique, notamment hors de France ou hors d'Europe. C'est parfait pour arriver à bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier, hein, puisque tu vas réinjecter si tu le souhaites, directement les intérêts. Ça s'inscrit totalement dans une gestion type effet Pareto, c'est-à-dire les fameux 80-20. On essaye de faire un minimum d'efforts pour avoir un maximum d'effets. Par ailleurs, nous ne voulons pas travestir la réalité, donc il faut considérer qu'il y a un certain nombre de défauts. T'as pas forcément le contrôle sur le prix de revente de tes parts de SCPI. La durée de détention, elle est relativement longue. On recommande 8 ans hein, pour que tu puisses arriver à réellement gagner de l'argent. Il euh, y a des secteurs qui peuvent être risqués. Hein. Enfin, il peut y avoir des vacances locatives, comme je te l'expliquais, le télétravail va se populariser. Il faut faire très attention aux SCPI dites fiscales qui investissent via des systèmes type PINEL puisque bah, bien souvent, le prix des biens qu'ils achètent euh, sont très largement euh, surévalués. Si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts. Voilà, ça, on n'y coupe pas. Et ben, il peut y avoir aussi un dernier risque, c'est celui des problèmes de gestion de trésorerie. Bon, c'est quand même très encadré, mais ça fait partie des choses qu'il faut considérer, c'est possible. Voilà j'espère que ça t'a donné un bon aperçu, hein. un des gros avantages quand même, il faut pas l'oublier, c'est qu'on peut rentrer dans une SCPI avec des petits montants hein, en optique de diversification, moi je pense que c'est quelque chose qui est excellent, c'est bien d'en avoir un petit peu, voilà, après, bah, tu sais c'est comme tout, faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. n'hésite pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir et pour permettre à YouTube de mieux référencer cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos que je propose. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger ton guide des techniques progalistes. C'est 80 pages d'informations pour arriver à faire des grosses économies au quotidien. C'est gratuit. Voilà, c'était Jérémy, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.